En fait, tout rentre assez bien dans l'impact écologique puisque pour moi, l'écologie, c'est une espèce de réconciliation avec la nature et avec sa propre nature. Donc euh, ça te soigne d'être plus proche de la nature, ça te soigne de fait. Quoi. Ça reste peut-être de l'ordre du subtil, mais c'est tous ces subtils accumulés qui font du mieux vivre. Et la maison en, en terre, en paille, euh, elle, elle, elle crée ça, elle, elle crée du bien-être. On est nulle part ailleurs mieux que, que chez nous et ça se, sent, euh, voilà, ça se sent sur le long terme, ça se sent quand on s'en va longtemps et qu'on a le malheur d'aller vivre euh, dans des boîtes en, en ciment ou en briques ou en placo et qu'on revient chez nous et là on se dit quand même est, euh, est, on, on est bien là, on n'a plus envie d'en bouger. Quoi. Jour euh, par hasard euh, au cours de mes rencontres euh, dans, dans un bar avec un copain une fille vient nous voir et nous donne une carte au trésor avec un petit texte en disant euh, bah, je peux pas y aller je travaille ici mais allez-y profitez-en c'était un petit stage de construction naturelle en, en terre et paille de riz et donc je suis allé là bas j'ai mis les mains dedans et ça a été la révélation moi j'ai pris le contact avec la terre par la construction naturelle et on a fait des choses magiques avec ça Je crois qu'en anglais, c'est « act like a corpse »,« conduis-toi conduis comme un cadavre », comme si tu étais déjà mort. Et ici, on l'a un peu, on écrit sur la porte des toilettes comme euh, « sois ici et partout, comme si tu y étais pour toujours ». C'est vrai que pour moi, ça, c'est un, un principe comportemental vraiment intéressant qui donne une espèce de base éthique à ton comportement. La construction d'aujourd'hui, elle ne remplit pas la case respect de l'environnement ni respect de l'humain. Pour moi, il n'y a qu'une manière de faire ça, c'est de passer par la construction naturelle, par ce qu'on appelait traditionnellement la construction vernaculaire, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement, on est dans une bioregion, dans cette région-là, il y a tel matériau disponible pour construire, et c'est ça qu'on doit utiliser, pas aller acheter du bois euh, qui vient de Roumanie, pas euh, faire venir des, des caillasses qui viennent d'ailleurs, ou du... du qu'on peut faire autrement, surtout quand on sait que les, les matériaux naturels ont des capacités, des caractéristiques bien plus intéressantes que la plupart des matériaux de synthèse. Quand on sait ça, et quand on le vit, on ne peut pas faire autrement. Peut-être la maison est plus symbole de ça, elle a, elle a ce côté très résilient, elle est facile à entretenir. Si le mur ne nous plaît pas, c'est des techniques qu'on sait faire, on, on le refait. On, si on a envie de en changer l'enduit, on l'enlève. Si on veut le recouvrir d'une peinture, on peut. Beaucoup de maisons où euh, on ne pourrait pas dire ça. Tu vas enlever le placo, l'isolation sera toute pourrie derrière. Du coup tu vas tout enlever, tu vas recommencer l'isolation et refaire un placo derrière. Il n'y a pas de, de ça ici. Puis quand la maison, si jamais il n'y a plus personne qui habite et qu'elle s'effondre, il ben y a beaucoup de choses qui vont retourner à la nature sans, sans poser de problème, sans laisser de traces. Il y aura des cailloux, du bois euh, et de la terre et de la paille. Un bon mélange pour faire un milieu fertile. De manière générale, elle a, elle a ce côté un peu vivant, organique, euh, respectueuse de, de la nature. Je dirais que le seul aspect négatif de la construction naturelle, c'est euh, la charge de travail, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de main-d'œuvre, mais c'est aussi à la fois une solution. Une opportunité je dirais pour recréer du lien social, refaire découvrir le, ce que c'est que le travail collectif, puisque en fait ce qui nous a désolidarisés les uns des autres et qui a cassé les interdépendances, c'est le pétrole. Et aujourd'hui, si on veut construire une maison ben, sans pétrole, eh ben, il faut qu'on se trouve des copains et qu'on se mette ensemble à construire un, avec de la terre, de la paille et du bois. Et avec ça, on fait des maisons déjà, déjà bien avancées. Ouais. Une maison, ça et se derrière. conçoit euh, pour qu'elle soit pratique, adaptée à nous. La fenêtre qui est au-dessus de l'évier me permet, euh, ma, ma femme est beaucoup plus petite, donc je l'ai réglée pour qu'elle soit entre nous deux, pour que quand on fait la vaisselle, moi je puisse voir un peu le jardin. Je vois le bas du jardin et elle, elle, elle voit le haut du jardin, mais la fenêtre a été posée là pour qu'on se sente bien quand on fait la vaisselle. Ça, c'est de la conception et, et ça, ça a un impact dans ta vie tous les jours. Et donc après on peut aller très loin, on peut aller dans l'impact qui nous sert à nous, c'est-à-dire la manière dont on va produire notre énergie, nos légumes, circuler dans notre jardin, distribuer l'eau, etc. Mais aussi l'impact qu'on peut réduire sur l'environnement, c'est-à-dire se dire « bon ben voilà, je, ça c'est mon espace, c'est un espace dont j'ai besoin pour produire, c'est un espace dont, que je veux utiliser, mais que, dont je, que je justifie par un besoin, et puis un espace que, dont je n'ai pas vraiment besoin, qui, que je peux laisser à la nature ». Et c'est ça qui est bien dans la permaculture. Il y a un côté peut-être esthétique et on cherche plutôt une esthétique naturelle, mais il y a surtout une fonctionnalité qui sert le bien-être. Donc là on pense à la fertilité, on pense à quelles cultures et comment les cultiver, quelles quelle techniques utiliser, quels itinéraires de culture. J'aimerais bien que mon métier en tant que designer pèse un peu plus lourd dans la balance. Je pense que c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui et ça j'aimerais bien y participer. J'aimerais bien faire partie de ceux qui trouvent des solutions pour héberger euh, toute cette vie au milieu de la ville même, euh, ou, euh, ou chez les agriculteurs, ou dans les entreprises, dans l'industrie, partout. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense qu'on a beaucoup à y gagner en beauté, on a beaucoup à y gagner en bien vivre et faire avancer le chemin public. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, je voudrais me reconnecter à la nature, et je vais faire du maraîchage. On n'est pas tous faits pour être maraîchers, on, est... on a besoin, à moins qu'on veuille retourner à l'âge de pierre, mais moi je crois qu'on peut aller de l'avant dans ce monde-là, on a besoin de toutes les compétences. Moi je pense que si chacun a des, a des compétences et... et passe ses compétences à travers un filtre éthique, on peut accueillir dans, dans... dans ce nouveau paradigme des... des photographes, des informaticiens, des forgerons, des... Des menuisiers enfin voilà des gens qu on va remettre l'éthique qui va garantir la stabilité de notre système et la résilience de notre système à plus long terme Alors, je sais pas à quel après c'est prétentieux de dire qu'on va avoir toutes les solutions mais pour moi c'est ce qu'il faut faire maintenant c'est l'urgence c'est ce, ce qui ce qui prend du sens C'est aider ce monde à changer de paradigme, à voir la nature comme, quelque chose de, que, comme un partenaire et pas comme un, quelque chose qu'on peut exploiter, euh, de travailler avec, de lui laisser le maximum de place. Toute la place qu'on n'a pas besoin de prendre, on lui laisse et toute la place qu'on prend, nous, on s'assure qu'il euh, y ait des autoroutes pour les insectes, il y ait des autoroutes pour les vertébrés, les invertébrés. Tout, tout ce beau monde puisse circuler au milieu de notre système. direct dessus celui-là est bien chargé j'ai déjà décollé là Pour les gens, l'enthousiasme, il vient parce qu'il y a un groupe autour qui permet de, de remonter les énergies à ceux qui sont en bas et ceux qui sont en, en haut, d'être équilibrés par ceux qui sont en bas. En tout cas, le groupe permet de maintenir une dynamique. Alors après, ça dépend du niveau de, de, de mental de, de chacun. mais on... Le groupe te fait avancer et, et la conscience avance avec, euh, avec l'exercice, avec la pratique. Moi ouais, il faudrait un saladier en fait là ouais, pour faire ce qu'on fait. Il reste un saladier quelque part oh, Super bon Ouais Oui très bien. Pour moi, ça, ça, ça permet d'essayer de, de donner une piste aux gens sur comment se comporter sur la planète, euh, où, où qu'on soit. Si vous êtes là pour toujours, et ben, vous allez faire en sorte de cultiver des relations durables avec nous ou avec les autres. Donc, euh, vous allez faire des choses qui, qui engendrent ces, ces comportements durables. Je pense que c'est assez fonctionnel quand on la, on la comprend et qu'on l'assimile. La, on